Ce projet de, de la crosse est assez unique, assez original. En fait, suite à, au vol de, de ma crosse au début de l'été dernier, le recteur de la cathédrale, père Dominique Roy, m'a suggéré qu'on fasse réaliser une crosse qui soit un signe de, de cette mission dans le diocèse de Troyes, qui soit liée à l'aube. Nous avons réuni autour d'une même table Éric Palot, donc qui était avant architecte en chef des monuments historiques, Flavie Vincent petit Petitserrière, euh, vitrailliste, et Martial Baudson, qui euh, euh, dirige une entreprise dans, dans tout le travail de, de menuiserie. Et on a essayé de mettre en lumière euh, cette richesse en fait que nous avons dans l'aube. Donc avec comme intuition de, de laisser apparaître tout le travail autour du vitrail, et puis de laisser apparaître euh, Quelques spécificités de la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul de Troyes Et notamment le, le, les arches des, des voûtes La crosse sera assez originale parce qu'elle évoquera ces voûtes de la cathédrale Elle sera avec cette forme-là On a choisi aussi de laisser apparaître le, le travail du vitrail Et, et notamment le, toute la présence du jaune d'argent Que nous avons un petit peu partout dans les, les églises restaurées de, de l'aube et d'honorer aussi euh, Sainte Mathie qui est une des patronnes du diocèse et qui est souvent représentée autour de la rose et donc nous avons fait un choix d'utiliser du, du bois de rose qui sera incrusté dans du, du, du bois de chêne clair donc ça fait quelque chose de très, très lumineux mais en même temps de très coloré et puis le, le nœud de, de la crosse qui sera fait donc euh, en verse ou euh, avec la méthode du vitrail, on retrouvera le, le, des petites taches de jaune d'argent qui sont un peu les, les les fleurs de la rose ou les feuilles de la rose euh, qui donc évoquent euh, Sainte-Mathie. C'est pour laisser apparaître aussi que l'Église, euh, c'est une dimension féminine. L'Église, c'est l'épouse du Christ dans, dans notre compréhension euh, biblique, dans notre compréhension spirituelle. Donc il y a une dimension féminine de l'Église et, et la crosse, elle rassemble tous les fidèles pour être un, un, un seul peuple de Dieu qui marche vers le Christ, qui marche à la suite du Christ. Le nœud de la crosse devrait reprendre sous sa forme les, les, les chapiteaux de, de la cathédrale avec des cercles de verre qui seront associés les uns aux autres et qui évoqueront à la fois le Christ qui réunit les douze apôtres et Marie qui était aussi présente lors de la dernière scène. Donc ce, ce projet en fait est très beau parce que c'est un travail en commun et les intelligences se sont, se sont réunies et au fur et à mesure des remarques de ce qui est possible, petit à petit ce projet se construit et va permettre de réaliser une, une œuvre unique dans l'aube et une œuvre belle et forte, symbolique donc de cette crosse.